Le dernier entrée bientôt, le départ de cette épreuve. Départ de cette deuxième course, 1400 mètres à parcourir, sollicité à l'intérieur, Celestial Magma, avec également là, Into the Celestial Magma devant Into the Mystic. Chief s'est installé en troisième position sur les bars. African Rock, euh, suivi de Supreme Elevation et son extérieur, After the order, et fermant le cortège. Mars Raval, surveille au tombeau Malartic euh, bientôt, avec Celestial Magma et Yanishe de longueur d'avance sur Into the mystic, qui va essayer de se placer sur les barres en deuxième Position Chief uh, Rafif uh, qui garde uh, la corde, donc bien placé. Chief Rafif, African Rock. On retrouve Supreme Elevation after the Order. Mars Travel Eyes avec ses décalés pour se mettre à l'extérieur de Supreme Elevation. En descente, 700 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Selech le Magma. Avec domestique un peu sous pression deuxième position. Chief Rafif, il va très bien. Uh, troisième pour le moment, African Rock. After the order a commencé son effort avec Mars Travel Eyes uh, vers l'arrière uh, sous la cravate des gens entre Supreme Levation à environ 350 mètres à parcourir. C'est l'échelle magma qui va lancer maintenant le sprint face à Into Domestic. Chief Redfif devrait être dangereux sur de donner lieu en pleine ligne droite avec C'est l'échelle magma, le favori eh, qui tente et qui donne l'impression de repartir. Attention à Chief Redfif qui va bien terminer également. C'est l'échelle magma avec Into Domestic et Chief Redfif. C'est l'échelle magma Into Domestic. C'est l'échelle magma qui tient bon et c'est l'échelle magma va s'imposer pour la deuxième place entre Chief The Le favori exact au rendez-vous, c'est l'Echel Magma et qui permet à l'écurie Samraj Mahadia